Suite à ma présentation du jeu dans le très récent Récap de l'été, l'auteur d'Hijact, Christian Van Dirk, m'a proposé de réaliser une vidéo traitant plus en profondeur des mécaniques et des points forts de sa première création. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo est sponsorisée, fait relativement rare sur ma chaîne, mais aussi relativement indispensable aujourd'hui à son développement. Pour autant, on ne perd pas les fondamentaux de la série Pourquoi j'ai backé, puisque j'ai bel et bien backé Hijact dès les premiers jours. Mais alors, pourquoi Nous sommes bien sûr sur Tabletop Simulator puisque vous le savez aujourd'hui les prototypes sont quasiment devenus des légendes urbaines et même si cette vidéo est sponsorisée on va tâcher de garder un minimum d'objectivité et de faire une présentation qui soit structurée à commencer bien sûr par l'explication des règles, elles sont assez courtes donc je serai exhaustif à la suite de quoi on parlera pas forcément de points négatifs mais plutôt de Skyjacked n'est pas puisque mon but ici c'est de donner au jeu la visibilité qu'il mérite, mais pas pour autant non plus de le vendre à tout prix à tout le monde. Donc on essaiera de bien voir à quel type de joueur ça peut s'adresser et quel type de joueur pourrait être déçu euh, par ce jeu. Enfin on viendra à la conclusion, la fameuse « pourquoi j'ai baqué, pourquoi j'ai mis des sous et c'est rare cette année » sur ce projet, vous le saurez donc en toute fin de vidéo. Hijacked, si vous n'avez pas compris avec les, les, les visuels et le plateau, euh, se déroule dans un contexte de prise d'otage. Donc on a un avion qui est sur le tarmac qui se trouve ici, on a tout un tas de, de passagers, de membres d'équipage qui sont là retenus par une équipe euh, de preneurs d'otages dont on ne connaît pas bien les intentions, et le but des joueurs, euh, tous autant qu'ils sont, va être de, de libérer un maximum de ces, euh, de ces otages, qu'ils soient donc membres d'équipage ou passagers, avant que la police n'intervienne. L'idée c'est qu'on craint que l'intervention des forces d'élite entraîne plus de pertes si vous voulez, donc on essaye Autant que faire se peut, à la fois de récupérer des otages, mais aussi pourquoi pas d'inciter certains preneurs d'otages moins décidés que d'autres à se rendre. Tout ça va se compter en points, il faudra à la fin de la partie avoir le plus de points possible, mais il y a une petite subtilité, alors que euh, Christian van que n'invente pas, mais qui est bien utilisée, je trouve, c'est qu'il va falloir déclencher la fin de partie pour compter les points. Je m'explique. Il faudra que l'un des joueurs individuellement est libéré avant la fin de la partie, c'est-à-dire avant que la police, je vous la montre, soit arrivé sur cette dernière case ici, il faudra qu'un des joueurs ait libéré au moins un membre d'équipage, vous voyez ici les petits meeple pilotes, et trois meeple de passagers. C'est ce fait-là, en fait, quand un pilote et trois passagers seront libérés, qui va déclencher la fin de la partie et le décompte des points. Si le meeple police donne la charge, finalement, on donne l'assaut, alors qu'aucun des joueurs n'a rempli cet objectif, il n'y aura pas de décompte des points, tout le monde aura perdu. Donc on retrouve euh, ce qu'on aura un petit peu dans The Great Wall, ce qu'on aura un petit peu dans Into Deep, dans des, des, des formats différents, euh, c'est-à-dire une espèce de faux opératif où on travaille tous à la même chose, c'est-à-dire il faut quand même réussir à libérer un minimum de personnes pour pouvoir, pour qu'il y ait un vainqueur, euh, mais en même temps il faut essayer d'être celui qui marque le plus de points et pas forcément trop paver la route pour ses adversaires. Une grande partie des mécaniques du jeu tourne autour de ça, mais je voudrais commencer par la deuxième, euh, continuer en tout cas par la, la, la deuxième bonne idée de ce jeu, euh, qui va être l'utilisation de la piste de score. Et ça, je l'évoquais dans le, dans le récap de l'été, il euh, y a deux choses à voir sur cette piste de score. La première, c'est que vous avez des bonus euh, réguliers là au niveau des points, et que pour obtenir ces bonus, il faut que votre pion score arrive exactement sur la case en question. C'est-à-dire que si j'ai deux points et que j'en marque deux, et bien ce bonus-là, je, je passe à côté. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur le timing avec lequel vous allez marquer des points, à quel moment il est le plus judicieux de marquer combien de points par rapport aux options qui vous seront offertes sur le plateau. La deuxième utilisation assez sympa de, ce, de cette piste de score, c'est qu'il va y avoir une action dont on va parler tout à l'heure, qui va demander que tous les joueurs soient au même score. Cette action-là, elle ne va pas être indispensable à tous les coups, mais parfois elle va être très importante quand les parties se passent mal, ça permet aussi de mitiger la chance. Donc on en reparle un tout petit peu après, mais sachez que voilà, il y a une vraie originalité dans la façon de traiter la, le compteur de points qui ne sert pas justement qu'à compter les points. On va donc parler du nerf de la guerre, et les nerfs de la guerre ce sont les otages. Les otages, ils commencent bien sûr la partie face cachée, mais là je vous montre un petit peu à quoi ils peuvent ressembler. Euh, il, il, y a, il y a trois composantes en fait sur une carte d'otage, la première c'est la couleur qui est derrière. La couleur elle est importante, il y a ce côté cette collection, euh, qui est que pour libérer, pour récupérer en tout cas un meeple passager, il faudra échanger deux cartes d'otage de la même couleur, et pour libérer un pilote, ou en tout cas un membre d'équipage, il faudra échanger trois cartes de la même couleur. Ça va vous rapporter bien sûr des points, à vous de voir quand vous le faites. Mais en tout cas, il y a ce côté aussi, chercher des couleurs, il ne suffit pas juste de récupérer des cartes. La deuxième enfin la deuxième et le, la, la troisième composante, finalement, c'est ce qui est en bas, c'est ce que sont les, les demandes des terroristes. La première demande, on va regarder en bas à droite, ça va être euh, assez matériel. Ça va être par exemple ici des crypto-monnaies, donc de l'argent si vous voulez, de la nourriture, ça peut aussi être des médicaments. Et ça, ce sera des jetons qu'il vous faudra récupérer et donc donner afin de, de négocier la libération de l'otage en question. La, le deuxième prérequis, c'est d'avoir déjà établi le contact, puisque bien sûr, c'est ça le négociateur, il est avec son téléphone et il essaye d'amadouer ou de... Euh, oui, c'est ça, de, de trouver un angle d'attaque avec les, les, les terroristes ou les preneurs, les preneurs d'otages. Il faudra donc, pour libérer par exemple cette carte qui représente d'ailleurs l'auteur, euh, avoir un minimum de 80% de confiance avec les terroristes. On verra tout à l'heure comment faire pour obtenir cette fameuse confiance. Ces cartes-là, donc je vais les retourner pour l'instant. Ce sont des cartes qui commencent face cachée. Et il va falloir les révéler. En fait, tout est assez thématique dans la façon dont ça s'articule, même si c'est assez light. C'est-à-dire que quand vous appelez le, premier, le preneur d'otage, le, le responsable en quelque sorte, euh, vous ne savez pas vraiment qui est dans l'avion. Au mieux, vous avez une liste de passagers, mais ça ne vous parle pas. Ces quelques concepts étant bien établis, on va prendre un peu de recul ensemble et puis voir comment se déroule un tour. Un tour se déroule de manière très simple. Chaque joueur va jeter ses deux dés. On n'a que deux dés avec les 2 dés, il faudra faire une, deux, voire trois actions au mieux euh, sur le plateau, sachant qu'il y a énormément de choses à faire. On va le voir. Et on commence par le plus simple. Le plus simple, ça va être de récupérer des ressources. Les ressources, elles sont ici. Et vous noterez tout de suite que les petits chiffres ici sont en fait des tuiles qu'on leur répartit aléatoirement au début de la partie. Donc euh, s'il faut faire un 6 dans cette partie pour récupérer ce jeton-là, ce ne sera pas forcément le cas dans les suivantes. Donc avec, voilà, imaginons que j'ai fait, allez, 1 et 2. Avec ce 2 ici, je pourrais les récupérer une pizza, enfin en tout cas un jeton de nourriture, qui sera donc demandé par les, les terroristes, voilà, pour, par exemple en échange de cet otage-là. C'est bien sûr intéressant, voire même indispensable, l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup d'actions, on va le voir, qui demandent 2 dés. Et donc si vous commencez ici par placer un, un de vos dés, il ne vous en reste plus qu'un et vous ne pourrez peut-être pas faire grand-chose avec. C'est l'action vraiment la plus basique. On l'a vu, l'autre prérequis pour échanger des otages, c'est d'améliorer le niveau de le taux de confiance avec, euh, avec les preneurs d'otages, et ça se passe ici dans le van sécurisé où on a, on imagine, le, le téléphone. Euh, ça va demander 2D. 1D dés. Dés de 1 à 3, 1D de 4 à 6. On va donc poser nos 2D. Donc ici, tu ne pourrais pas le faire, sauf en échangeant un jeton. Avec un jeton, on peut changer la valeur d'un dé de 1. voilà là, ce n'est pas intéressant du tout, mais je le fais pour l'exemple. Euh, donc je pourrais faire de ce dé 1 6, par exemple. Ça marche aussi dans, dans ce sens-là. Et avec un 2 et un 6, j'aurai le droit d'aller piocher. Donc ici, on est sur du hasard. Dans ce sac, 3 cubes. On a des cubes verts, on a des cubes rouges, donc tant que je tire des verts, je peux aller en tirer jusque 3. Voilà, si je tire un rouge, ça s'arrête. Donc là, j'ai juste réussi, j'ai dû faire une gaffe en discutant avec, euh, avec le, le preneur d'otage, donc je n'ai amélioré la, la, la confiance que de 10%, et je vais scorer le nombre de points égal au nombre de, de cubes que je, verts que j'ai tirés, sachant que là, il n'y a pas de relance possible, c'est vraiment purement de la chance du hasard. On a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 3 cubes rouges ici, voilà pour à la base 15 cubes, 15 cubes au total 3 sur 15 donc le, le, les chances d'augmenter la, la confiance sont quand même assez importantes mais avec 10% de confiance vous avez vu qu'on ne pourra pas faire grand chose sauf si mais ça on ne le sait pas encore puisqu'on commence le jeu avec ca les cartes cachées je révélais cet otage là qui visiblement n'a pas beaucoup de valeur pour grand monde et qui peut être libéré euh, simplement <rire> sur simple demande alors bien sûr comme euh, quasiment toutes les mécaniques hein, de ce jeu il y a des choses qui ont été prévues pour empêcher que quelqu'un pourrisse complètement la partie euh, si vous êtes avec, si vous jouez à deux avec un joueur qui ne veut jamais faire monter cette jauge de confiance vous seriez bien embêté donc il y a quand même une carotte au bout celui qui va amener le, le compteur à 100% va gagner une étoile qui à la fin de la partie lui rapportera 5 points de victoire sachant que bien sûr si entre temps on va voir comment tout à l'heure cette confiance redescendait et que euh, un autre joueur la faisait repasser à 100% c'est ce joueur là qui prendrait l'étoile donc ces points là sont bien marqués à la fin de la partie euh, par celui qui sera le dernier à la, à la posséder je mets volontairement de côté cette action ici, j'en parlerai à la toute fin, pour une bonne raison. L'autre action possible, ça va être d'essayer d'inciter, de convaincre des terroristes de se rendre, tout simplement. Euh, donc ça, en termes de, de thématique, vous mettez votre jeton sur le, le, le preneur d'otage que vous avez choisi. Il faut bien sûr remplir les conditions en termes de score de dés. Donc là, allez, disons que... Alors moi, celui qui celle qui m'intéresse le plus, ce serait celle-ci. Voilà. Donc je suis en ligne directe avec ce qui veut dire qu'aucun autre joueur ne peut communiquer avec ce preneur d'otage et je vais tourner ce cadran de 1 et marquer un point de toute façon les points sont toujours indiqués sur le plateau c'est assez tout est assez intuitif ça fait un peu penser d'ailleurs c'est aussi illustré par The Miko, à la trilogie des royaumes de l'ouest où la plupart une fois que vous avez compris les deux trois icônes euh, y compris celle du scoring euh, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir lu les règles pour réussir à jouer et une fois donc que, que j'aurais fait 4 fois l'action, donc que j'aurai fait tourner complètement le, ce marqueur-là, je récupère le terroriste, en fait, il accepte de se rendre, donc bien sûr, il sera remplacé. Et il y a deux choses à voir. Alors, sur celle-ci, ce n'est pas vrai, mais sur certains, vous avez déjà un gain en points de victoire qui est, euh, qui est brut. Voilà, 3 points, 2 points, 2 points, 3 points. Et en plus de ça, vous allez vous créer une nouvelle condition de victoire. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire plutôt en début de partie. Elle, par exemple, ici, va me dire que selon le nombre de jetons que j'aurai en réserve, donc les jetons, ici, hein, les ressources qu'il me restera en réserve à la fin de la partie, j'aurai des points en plus. Donc, j'ai plutôt m'orienter, que ce soit dans mon scoring avec les bonus ou ici, avec cette, euh, cette action-là, euh, sur l'accumulation de jetons, parce que j'ai tout, tout intérêt à en avoir un maximum à la fin de la partie, sachant que, je ne l'ai pas précisé, parce que ça me paraissait assez évident, ce n'est pas forcément la personne qui athéron la partie parce qu'elle a euh, les meeple demandés, donc le pilote et les trois passagers, euh, qui sera la, per la personne qui va remporter la victoire. Quelqu'un qui jouerait assez bien, assez malin, peut-être même qui profiterait du boulot des autres pour lui tout simplement faire ses points de son côté, euh, pourrait tout à fait tirer son épingle de, du jeu. C'est arrivé sur une des parties euh, que j'ai faites pendant mes tests. Donc ici on est sur un aspect assez intéressant, qui est, je vous l'ai dit, de créer d'autres voies pour gagner, euh, y compris, parce que c est, c est, ici on va le voir, ces, ces passagers, ces membres d'équipage rapportent quand même pas mal de points, y compris si vous voyez que vous prenez du retard, que vous n'avez quasiment libéré personne parce que vous n'avez pas réussi à avoir ici les otages qui vous intéressaient, dans ce cas-là, il peut être intéressant de se retourner vers les terroristes et décider d'avoir un maximum de ces petites conditions bonus, et puis en fin de partie, quand elle sera déclenchée, euh, de faire table rase et de récupérer un maximum de points. On revient maintenant sur nos fameux otages. Pour les révéler, avant tout, il va déjà falloir avoir un dé qui correspond à la valeur qui est inscrite au dos de la carte. Et là, là il y a un petit côté forcément euh, aléatoire aussi, puisqu'on prend le risque de révéler quelque chose qui ne serait pas intéressant, voire même qui serait pénalisant. Je m'explique, si je mets mon dé ici, on va voir aussi si j'ai si de la mémoire, j'en ai. Euh, là, je révèle ce qu'on appelle un otage euh, perturbateur, euh, agité, qui en fait va nuire aux négociations. Donc cet otage-là, non seulement on ne le récupérera jamais, mais en plus, donc il va être défaussé, mais en plus, vous le voyez, il va pénaliser, diminuer la confiance de 10%. Donc ça, c'est assez fâcheux. Si je fais ça, j'ai, alors je vais marquer un point, parce que j'ai défaussé une carte, euh, un otage dont je n'ai pas pu bénéficier. Il y a toujours des mécaniques qui permettent finalement aux joueurs malchancés de, de, de, de se maintenir tout de même. Donc quand vous ne pouvez pas sauver un otage comme celui-ci, par exemple, vous allez tout de même marquer un point. Mais disons que là, en termes de gameplay, on pénalise aussi un petit peu tout le monde, puisqu'on empêche même les camarades d'aller sauver les fameux otages qui permettront de récupérer les fameux meeples. Ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que j'ai défaussé ma carte, ce que je viens de faire là, donc je la remplace, et thématiquement l'idée c'est que euh, en parlant à cet otage ou de cet otage, euh, j'ai eu des informations aussi sur les gens qui étaient à côté. Donc en fait, je remplace ici face cachée euh, ma petite fille, et je vais les deux qui sont adjacents. A partir de là, donc vous, vous doutez que cette rivière-là va s'ouvrir de manière un petit peu comme ça, euh, un petit peu segmentée, mais de plus en plus, puisqu'il suffit qu'un collègue, un adversaire un des ici donc un des 5 ici il va révéler cette carte là il en fera ce qu'il voudra on va ensuite la défausser ou il la récupérera s'il peut le sauver on va le remplacer et encore une fois révéler les deux qui sont adjacents donc de plus en plus on va avoir quand même une vision assez claire euh, de ce que contient l'avion et de ce finalement vers quoi il faut s'orienter plutôt des, des crypto monnaies ici euh, plutôt aussi des hauts pourcentages on le voit et ça peut aussi avoir un, un, un aspect stratégique c'est à dire que imaginons que j'ai révélé cette petite fille ici, après avoir utilisé ma carte, j'ai pris ma carte, je l'ai remplacée face cachée, je révèle les deux qui sont adjacentes, et la petite fille est révélée. Du coup, ça donne plusieurs chemins possibles. Je pourrais très bien plus tard dans la partie mettre un dé dessus juste pour la défausser, comme ça je marque un point. Quand on défausse une carte, on marque, on marque un point, c'est un point facilement gagné. Ou bien si je voulais les récupérer, la fameuse étoile ici, euh, qui a été récupérée par un autre joueur qui a amené le marqueur à 100%, je pourrais tout simplement dire « Ok, j'active le pouvoir de cette petite fille, je ne gagne rien ». Par contre, alors je ne vais pas mettre tous les cubes, mais on diminue la confiance à 90%. Et si moi, pendant le même tour ou un tour suivant, si je vais réussir à la ramener à 100% une nouvelle fois, c'est moi qui prendrai l'étoile à l'adversaire et donc les 5 points bonus à la fin de la partie. Autre chose intéressante avec ces cartes otages, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, finalement, poser un dé ici pour récupérer un jeton, c'est nécessaire, mais parfois ça vous handicap puisque la plupart des actions demandent 2 dés. Donc si vous vous retrouvez ici avec un dé utilisé et puis que... C'est pas peut-être qu'on a des, euh, voilà, des otages ici qui, qui demandent trop de ressources que vous ne pouvez pas libérer. Il y a une option qui existe qui est de réserver. Réserver, vous allez poser le dé dessus et en gros. Euh, voilà, vous êtes en train de discuter avec un preneur d'otage de ce, ce passager là en question donc personne d'autre ne pourra vous le prendre sauf s'il joue un dé de valeur supérieure à, ou égale à la vôtre donc réserver avec un 1 n'a aucun intérêt par contre réserver avec un 6 ça permet quand même de bien bloquer la situation et de s'assurer du fait que euh, cet otage là si vous le voulez vraiment parce qu'il vous manque un seul jeu vous en avez déjà deux et vous voulez libérer un pilote euh, ça vous permet de vous assurer que personne ne vous le prendra sous le nez dernier élément du plateau dont je veux vous parler maintenant il s'agit de cette petite piste de succès alors vous voyez que à la fois le nombre de, de, de points de victoire à remporter, mais aussi les conditions des succès sont tirées aléatoirement au début de la partie et peuvent changer. Donc ça influe beaucoup sur la rejouabilité. Et donc en fait ça va dire tout simplement que le premier à effectuer cette action gagnera trois points de victoire immédiatement. Là on va être sur celui qui va mettre fin à la partie, c'est-à-dire qui libérera un mipple pilote et trois mipples passagers. Euh, il y en a beaucoup et, euh, et donc ça change à chaque fois. Ça donne encore une fois un, un petit axe à suivre en termes de, de, de gain de points de victoire, une possibilité supplémentaire. Dans ce qui n'est, je l'ai déjà évoqué il n'y a, a pas si longtemps, ce qui n'est pas forcément une salade de points, mais plus une salade de possibilités. Ça va peut-être devenir ma phrase signature. Enfin, si vous n'avez rien d'intéressant à faire avec vos dés, malgré le fait qu'en dépensant un jeton, vous pouvez changer la valeur d'un dé, malgré le fait que euh, qu'il y a quand même pas mal de choses possibles normalement, si vous n'avez rien d'intéressant à faire, une chose sympa, ça va être d'aller chercher un dé bonus. Donc là, vous mettez un dé de n'importe quelle valeur, vous prenez ce dé, et ce dé-là, vous l'aurez pour le prochain tour, il va vous permettre bah déjà d'avoir 3D, ce qui est plutôt cool, mais en plus euh, d'intervenir deux fois, d'interagir deux fois avec les otages, puisque quand vous n'avez que 2D, vous n'avez le droit de ne poser, de poser qu'un seul dé sur cette rivière ici. Alors on n'est pas sur un jeu qui va bloquer des emplacements, c'est-à-dire que quand mes 2 dés ont été posés, je les retire, et puis c'est à l'autre joueur de jouer, donc vous vous doutez, ça va très vite. Et quand tout le monde est passé, encore une fois j'ignore cette action à dessin, je vous en parle juste après, quand tout le monde a joué, eh bien on avance d'un tour, donc la police se rapproche euh, de l'entrée de l'avion, et donc la pression augmente. C'est maintenant que je peux vous parler de cette dernière action, qui va être l'action de temporiser. Temporiser, c'est l'action qui demande le plus d'efforts communs, et c'est ça qui est intéressant, d'efforts communs de la part de tous les joueurs. Ça va permettre, donc au coup de 2D, vous voyez, un dé de valeur 1 à 3 et un dé de valeur de 4 à 6, de faire reculer cette police de deux cases. Donc on peut imaginer que vous le joueriez quand la police se trouve à peu près ici et qu'à la limite, il y a un seul joueur qui a débloqué demi meeple, donc on est loin de pouvoir finir la partie, on se dit qu'il faut se donner du temps avant cet assaut, mais il y a une condition, et je l'évoquais quand je parlais de la piste de score, c'est qu'il faut que tous les joueurs, absolument tous les joueurs, soient au même score. En gros, il faut qu'ils soient un petit peu sur la même longueur d'onde, si vous voulez. Euh, la condition, c'est ça, ce qui veut dire que, si la police se rapproche ici et qu'on sent bien qu'on n'a pas les cartes à échanger pour récupérer des meeples, ça ne se passe pas bien du tout, il faut commencer à essayer de rationaliser son, son, son, son gain de points. Et même celui qui est premier, voire même très très loin en premier, il va devoir se résoudre finalement à attendre les autres, à ne pas marquer de points, à faciliter plutôt le travail des copains, parce que sinon il ne gagnera pas non plus. Si la police lance l'assaut, tout aussi en avance qu'il soit, ça ne servira à rien. Donc dans ce cas-là, un joueur pose ses deux dés, tous, tous les autres joueurs marquent deux points pour les remercier en, en quelque sorte d'avoir joué le jeu et d'être au même score que celui qui joue. Celui qui joue, lui, il bénéficie d'une tuile qui va lui donner un pouvoir, euh, un pouvoir qui, qui est assez puissant généralement. Ici, par exemple, on peut récupérer un Meeple pilote avec trois cartes, mais de n'importe quelle couleur. On n'a pas besoin d'avoir une, une similarité de couleur sur les trois cartes. Et bien sûr, on fait avancer euh, ce jeton, euh, ce jeton de cohésion d'un point, celui, uniquement celui qui a... Qui a, qui a posé les 2D et c'est important par exemple pour ce succès là vous voyez qu'il semble assez dur à obtenir de mettre tout le monde d'accord deux fois pour, que, pour marquer 4 points euh, mais voilà il, il en vaut le coup et il y a des parties où ça arrive si vraiment tout part à volo de toute façon vous n'aurez pas le choix c'est soit vous vous laissez tomber et puis c'est perdu soit vous vous mettez d'accord pour temporiser même plusieurs fois d'affilée euh, afin de faire en sorte de gagner du temps et de pouvoir sauver les otages et déclencher le, le décompte des points euh, cette action là cependant sur une partie qui va bien se passer, euh, à quatre joueurs, à 3 quatre joueurs, vous n'en aurez pas forcément l'usage, et c'est juste une possibilité que se laisse l'auteur, et donc qu qui, qui va laisser aux joueurs euh, bah, de vivre la partie comme ils le veulent. Vous allez avoir des joueurs qui, s'ils sentent qu'ils sont fichus, vont tout faire pour saboter la partie. Ils vont essayer euh, de prendre un maximum d'otages pour que l'adversaire ne puisse pas les échanger. Ils vont essayer de faire baisser à tout prix euh, cette, cette jauge de, de, de confiance. Mais il y aura toujours des moyens pour les joueurs surtout s'ils sont plus que deux évidemment euh, de rattraper le coup et de quand même continuer à avancer donc il n'est pas évident même si c'est possible bien sûr hein, d'avoir un joueur qui parasite complètement le jeu en disant bah écoutez si moi je gagne pas personne ne gagnera alors avant de conclure sur la fin de partie on va refaire un petit bilan de tout ce qui rapporte des points de comment on peut en gagner il y a quelques éléments que j'ai pas forcément évoqué que je gardais pour euh, pour ce moment présent euh, on a bien sûr donc à chaque fois qu'on interagit avec son entre guillemets terroriste je dis son puisqu'on a toujours hein, le, le jeton euh, qui le réserve pour vous, on ne peut parler qu'à un terroriste à la fois, à chaque fois qu'on interagit avec, donc c'est un point. Ici, 1 à 3 points selon le nombre de cubes verts qu'on a eu la chance de piocher, là c'est complètement aléatoire, et c'est finalement ce côté aléatoire qui fait que des parties peuvent vraiment euh, euh, très très mal se passer. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo du live que j'ai fait avec Pénélope, on a joué tous les deux donc à hijack, et on était incapable, je crois, de passer les 30% ou les 20% parce qu'on tirait à chaque fois un cube rouge. C'était assez désastreux. Et c'est à ce moment-là qu'on est content d'avoir l'action de, de, de coopération, de temporisation ou bien d'autres choses. Quand on défausse un, un otage, soit parce que euh, c'est un rouge et qu'on ne veut pas l'appliquer, soit parce que, je sais pas, je révèle celui-là et je ne peux pas euh, ni le réserver ni le libérer. Dans ce cas-là, il est défaussé. Et donc, je vais marquer un point aussi, un petit peu un lot de consolation. On a ici les deux points pour tous ceux qui auront participé à cette action de, de temporisation, mais qui ne sont pas ceux qui auront posé les dés. Et enfin, on a, en cours de partie en tout cas, euh, bien sûr les succès ici, qui se débloquent au premier qui les accomplit, et puis les récompenses pour libérer, bien sûr, ces meeples, ce qui est quand même le nerf de la guerre. On a trois points par meeple passager, donc pour rappel, deux cartes de la même couleur égale un, pass un passager, et cinq points pour le pilote, pilote donc à la fois essentiel aux conditions de fin de partie, mais un petit peu plus dur à obtenir, puisqu'il faut échanger trois cartes de la même couleur. N'oubliez pas aussi que les pistes de score sont asymétriques, et que de fait, il faut chacun ayant ses forces, ses faiblesses, et puis les, les, ses moments de déclenchement, donc il faut essayer aussi de bien temporiser le moment où on va marquer les points, pour essayer de récupérer, vous voyez par exemple, par exemple là, un dé supplémentaire, c'est quand même pas banal, ici le jeton de son choix, il euh, y a quand même des choses intéressantes, d'autant que si vous récupérez assez de bonus, on voit que ce sont souvent des jetons ressources. Vous n'aurez pas trop souvent à passer par cette case-là qui, quand même, bah, casse un petit peu votre duo de dés et vous fait souvent perdre un petit peu de temps quand même. Dans le meilleur des cas, bon, dans le pire des cas, la police a donné l'assaut. Tout le monde a perdu. C'est réglé, il n'y a aucune négociation possible. Il n'y en a plus, en tout cas, c'est trop tard. L'autre cas de figure, c'est l'un des joueurs a réussi à libérer son euh, quatrième meeple, donc trois passagers, un pilote. Dans ce cas-là, tout le monde fait un dernier tour, donc on peut essayer encore d'aller chercher des points particulièrement avec ces Meeple qui en rapportent pas mal, euh, écluser ces séries de cartes si j'ai euh, une carte verte, si en chercher une deuxième pour récupérer un dernier Meeple, et puis éventuellement aller chercher un succès qui ne serait pas encore pris. À partir de là, on compte les points. Les points, ça va assez vite. On va voir donc bien sûr ce qui a été acquis pendant la partie. On va avoir bien sûr les points supplémentaires rapportés par les preneurs d'otages. Euh, ici, par exemple, si vous avez sauvé trois personnes, vous gagnez deux points en plus des deux points que vaut cette carte dans tous les cas. Ici, si vous avez deux jetons de chaque type, vous aurez six points supplémentaires, ce qui n'est pas euh, négligeable. Euh, dernier exemple ici, si vous avez simplement deux jetons à la fin de la partie, c'est un point en plus des trois que celui-ci rapporte. Ça, c'est une façon de marquer des points. On n'oublie pas, bien sûr, de marquer un point supplémentaire par jeton qu'il reste dans la réserve. Alors, si vous en avez beaucoup et qu'en plus vous avez capitalisé sur ce genre de terroristes que vous les avez capturés, là, bien sûr, ça va être la folie. Hein. Vous allez très, très vite rattraper ceux qui pourraient euh, vous avoir mis un petit peu d'avance avec les, les meeples qu'ils auraient libérés. Et c'est important, on va perdre 3 points par carte otage qui nous resterait dans la main, donc inutile d'essayer d'être trop gourmand et de prendre tout ce qui passe en se disant qu'on arrivera bien à faire des paires et des trios plus tard pour, pour récupérer des meeples, il faut jouer au plus juste, et c'est encore une fois une tentative de garder l'équilibre dans un jeu qui tout de même pourrait être parasité à la fois par quelqu'un qui rafle tout et puis qui attend que les, les autres fassent le, le reste du boulot pour lui y compris par exemple cette, euh, ce niveau de confiance, ou bien de voir qu'il voudraient complètement bombarder le jeu et puis de se dire « si moi je suis perdu, je vais essayer de faire perdre tout le monde euh, ». Voilà, si on arrive en fin de partie et que vous avez un tout un tas d'otages qui n'ont pas été entre guillemets « libérés » ou qui n'ont pas été en tout cas échangés contre des Meeple, la, la subtilité est, est là, euh, vous allez perdre énormément de points et vous allez être quasiment éliminé d'office. C'est à peu près tout en termes de points, donc vous voyez que ça va assez vite, sans oublier tout de même que euh, si je me trouve en fin de partie, pardon je cherche mes touches, si je me trouve en fin de partie ici, et que je ne sais pas, j'ai un point bonus, quelque chose qui va me rapporter un point. Je vais encore tout de même récupérer ce jeton qui pourra du coup être scoré euh, à la suite. Euh, et donc on peut enchaîner une espèce de mini combo de points à la fin euh, si on arrive encore une fois à bien placer son, son, son pion de score. Voilà euh, l'état des règles aujourd'hui. Vous voyez, ça va assez vite. Je suis allé pas mal dans le détail. Hein, j'ai tendance à, à parler beaucoup quand, euh, quand j'explique, à essayer d'aller dans les, les, les subtilités, les, les, les façons d'utiliser les, les mécaniques expliquées. On est donc. Sur un jeu qui est rapide, sur un jeu, on va y venir, qui est plutôt light aussi. Euh, vraiment, les parties durent entre une demi-heure, on va dire 40 minutes et une heure, sur Tabletop Simulator, avec tous les inconvénients que ça a. Donc, euh, vous voyez que ça envoie assez vite. Et je voudrais commencer par vous dire euh, ce que ce jeu n'est pas. Et je viens de vous dire, ce n'est pas un jeu expert. C'est un jeu de placement d'ouvriers, certes, mais si vous vous attendez à un gros jeu, j'évoquais tout à l'heure la, la trilogie du Royaume de l'Ouest, on en est très très loin, évidemment on ne joue que deux dés à la fois, les, les actions sont assez élémentaires, en plus on va avoir des actions qui se réservent, le reste des actions ici ne sont pas bloquées, une fois que vous avez joué, vous retirez vos dés, vous laissez la place pour l'autre, donc oui il y a des notions de timing, de timing sur quand est-ce que je retourne des cartes, euh, si je n'ai pas les moyens de sauver les gens finalement, je, je vais juste révéler des cartes pour, pour les adversaires, quand est-ce que je marque des points, ce genre de choses, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, donc attention, ce n'est pas parce que euh, ça va être The Miko, par exemple, ce n'est pas parce qu'on va vous dire, que c'est intéressant, je trouve que le jeu est intéressant, c'est pas pour autant que c'est un jeu expert. Et vous l'aurez compris, c'est pas non plus un jeu déterministe. C'est-à-dire qu'on a quand même ici le hasard du, du, du sac de cubes qui peut complètement vous plomber en début de partie, parce que si ce, ce compteur-là ne monte jamais, la plupart des otages, vous ne les aurez encore une fois jamais. Euh, on est, Alors il y en a des gratuits, il y en a qui ne demandent pas grand-chose, mais alors je connais pas la proportion, j'aurais pu l'étudier, c'est vrai. On a quand même plus, à mon avis, me semble-t-il, d'otages qui demandent quand même un minimum, vous le voyez, de, de confiance pour être libéré, sans compter ces fameux perturbateurs là qui sortent un petit peu à la chaîne, a ils sont tous illustrés différemment, ce qui a beaucoup de charme, et que et que je ne suis pas doté de, de l'extension euh, pilote qui est, euh, qui est aussi proposée la, pendant la campagne. Donc voilà, c'est pas un jeu déterministe, c'est pas forcément un jeu, pour employer des gros mots, un jeu de tryhard, c'est-à-dire que euh, ça peut se peut jouer en famille, ça peut se jouer entre amis, même entre amis experts. Moi j'estime je, être relativement expert, je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'attendre à un jeu avec une méta. Il y a du hasard, on peut composer avec ce hasard grâce à l'action la haute temporisation, grâce aux jetons que vous échangez pour changer les dés, mais ça reste un jeu avec une partie d aléatoire, un jeu auquel on joue vraiment pour s'amuser. Et donc, c'est un avantage un petit peu déduit de tout ça, un jeu où normalement vous n'avez pas trop d'analysis paralysis, parce que finalement on n'a pas le contrôle de tous les éléments, et puis on joue, euh, on joue pour s'amuser normalement aussi beaucoup en coopération au début, en tout cas au début. Maintenant, pourquoi je l'ai backé La raison, la première raison, je l'ai un petit peu donnée, c'est que aujourd'hui, moi, mais je pense qu'on est beaucoup dans le même cas, euh, je me retrouve avec pas mal de jeux, peut-être de moins en moins de temps aussi pour les, les présenter, et surtout, une fatigue de mon groupe, alors en plus vous vous doutez avec ce que je fais sur YouTube, une fatigue de mon groupe euh, d'apprendre, de devoir apprendre chaque soir euh, deux, trois règles de jeu différentes. Donc les gros jeux maintenant, les nouveaux gros jeux, il y en a toujours, hein, euh, J'ai un peu peur de les sortir parce qu'on va me dire, euh, oh, punaise, euh, Adrien, encore un gros, euh, moi je m'y perds avec tes règles, ça fait le quatrième que j'apprends en deux jours, j'en peux plus. Et j'aime ces jeux, c'est pour ça aussi que j'aime Eldorado Games, il y a quelques jeux de, voilà, qui se trouvent par ici en dessous des Earthfields, je crois. Euh, ce sont des jeux qui sont un petit peu des portes d'entrée à des genres. Là on est sur du, de la pose ouvrier très light, finalement. Alors, avec des jeux experts, je peux avoir ce petit feeling de pose d'ouvrier sans avoir un jeu de deux heures, donc c'est cool, on sort, on fait ça vite fait parce qu'il nous reste un petit peu de temps ou parce qu'on a envie de faire ça. Et puis, pour des gens qui sont carrément moins experts, c'est pour dire, tiens, voilà, un jeu de pose d'ouvrier, ça marche comme ça, mais je vais pas t'assommer avec un bouquin de 50 pages de règles qu'il faut que tu lises avant de venir. On peut, euh, voilà, tu vois, c'est joli, tout, tout expliqué littéralement sur le plateau, euh, et tu peux découvrir ce genre-là, y prendre goût, et après, éventuellement, t'ouvrir à, euh, bah, ce genre-là avec des, des, des, jeux un petit peu plus costauds. Ça, c'est le premier vrai avantage, euh, parce qu'accessibilité, ça veut tout dire et rien dire. Là, je pense pas que ce soit un jeu simpliste, il y a pas mal de mécaniques qui s'imbriquent, mais malgré tout, ça permet, encore une fois, de faire bénéficier à plein de joueurs qui n'ont pas de temps ou pas d'expérience euh, de ce feeling de pose d'ouvrier. Il y a aussi, j'évoque beaucoup le, le, la pose d'ouvrier, il n'y a pas que ça, vous voyez qu'il y, y a du set collection avec les otages, il y a du de la gestion de dés, pas de la draft de dés, mais il y a ouais, une gestion de dés, entre autres. Et j'aime ces jeux que j'appelle moi un petit peu des jeux parcs d'attractions, c'est-à-dire que chaque zone euh, d'action possible euh, va être un petit peu sa petite mécanique à lui. On a ici de la pioche de, de cubes, donc complètement de l'aléatoire. La, ici, on va avoir de la, de la collection pure, de récupérer les, les ressources qu'il nous faut, de la gestion de ressources. Ici, on a du set collection avec les cartes. Là, on a notre petit compteur, donc une espèce de, de gestion sur la longueur, sur la durée, avec cette euh, cette idée de se créer des nouvelles conditions de victoire et ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup bien sûr les, les, les jeux de gestion j'ai aucun problème avec ça euh, les jeux de gestion peut-être plus entre guillemets sérieux euh, mais c'est parfois agréable et c'est peut-être aussi plus facile à, à sortir euh, le genre de jeu où on fait un petit peu de tout c'est peut-être ce qui avait fait d'ailleurs euh, le succès de, de la bd marchand et c'est je pense qui fait en partie le, le, le succès de ce jeu là c'est qu'il y a plein de petites choses à faire et que tout est différent Enfin, il y a ce côté sur lequel j'ai beaucoup appuyé, le côté do-it-yourself, c'est-à-dire que euh, tu te fais tes conditions de victoire. Voilà, as, euh, ici, tu as, as pas mal de points à gagner, tu peux aller euh, essayer de taper là-dedans assez rapidement, tu peux viser l'étoile ici, même si on risque de te la reprendre si tu vas trop vite, trop tôt. Euh, tu peux aller chercher 2-3 terroristes et puis du coup capitaliser juste là-dessus et tu n'as quasiment presque plus besoin d'aller chercher des, euh, des meeples pour, euh, pour scorer assez de points. Et malgré tout, il y a cet objectif Cobain. On retrouve ce côté-là qui finalement génère, et c'est ce que j'adore, j'en parle tout le temps, de la discussion de l'animation autour de la table. Il n'y a pas forcément de textat ici, même si on peut bien sûr se piquer l'otage du copain, se piquer l'étoile l'étoile d'achèvement ici. Il n'y a pas vraiment de direct. Par contre, il faut, comme dans une salle de contrôle un petit peu en, en situation de crise, négocier. Parce que si on voit que euh, personne ne va chercher les meeples, à un moment, en milieu de partie, là, il faut se dire « Bon, les gars, rien n'a bougé. » Dans 8 tours, c'est fini et personne ne gagne. Est-ce qu'on se met d'accord, temporairement Et est-ce qu'on essaye de, bah, de faire avancer justement ce truc-là Qui s'en charge aussi Et euh, celui qui s'en charge, est-ce qu'il ne doit pas aussi surveiller ce que vont faire les autres joueurs pendant ce temps-là Histoire qu'ils ne prennent pas trop d'avance. Voilà, toute cette petite mécanique-là de négociation, de diplomatie, je l'aime beaucoup, on la retrouve ici. C'est très vivant autour de la table, ça taille beaucoup. Et, euh, et forcément, voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît. Tout ça dans un format rapide et aussi... Pour un prix, alors je l'avais déjà évoqué dans le, dans le récap de l'été, pour un prix qui est assez raisonnable de 44 euros, euh, on est sur une démarche, on est sur voilà celui qui, qui lance ce jeu, l'auteur il est avocat, il a sa vie, il a ses, ses revenus, entre guillemets, et il ne vise pas forcément à devenir un professionnel du jeu, il voulait juste mettre son idée, euh, faire naître son idée, qu'elle voit le jour. Donc il a décidé de produire de manière écologique et responsable en Europe, euh, mais de baser les coûts des pledges, donc 44 euros, euh, sur ce qui sur ce que ça coûterait de produire en Chine. Donc finalement, nous, backers, on a tous les avantages, puisqu'on paye pas plus cher que si le jeu était produit en Chine, et on a donc aussi les avantages du fait que ce soit produit en Europe, c'est-à-dire TVA incluse, et bien sûr, on n'en parle pas assez, livraison plus rapide, puisque si c'est produit, allez imaginer en Pologne, euh, ce qui est un, une idée assez crédible, euh, vous, vous doutez bien qu'on s'épargne tout le fret, euh, y compris par bateau, les deux ou trois semaines d'attente, quand tout va bien, le passage à la douane, et autres joyeusetés, donc là, c'est un jeu qu'on aura normalement relativement vite, et bien sûr, ça joue dans la balance. Euh, donc là, moins cher pour plus efficace, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à redire sur ce concept-là. La dernière notion, voilà, elle est peut-être plus personnelle, c'est que c'est un projet de passionné. J'ai la chance, c'est ainsi, d'être contacté par des gens qui sont, entre guillemets, qui ne sont pas des professionnels, c'est-à-dire qui se lancent dans le monde du jeu, et qui ont une flamme dans le regard quand ils vous parlent de leur projet, euh, qui, moi, me touche particulièrement dans un monde qui, on peut le dire... Commence à être atteint de la même forme de cynisme que, que ce qu'on trouve dans le cinéma ou le jeu vidéo. Et forcément, moi, ça, voilà ce sont des choses qui me touchent, ce sont des projets que j'ai envie de mettre en avant. Je vais en mettre en avant d'autres euh, qui sont déjà en projet quand vous regarderez cette, cette vidéo. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui fait ça avec son cœur. Il a, il a eu une idée, il voulait, comme certains ont leur, euh, font paraître leurs livres ou, ou sur Amazon ou bien vont, euh, vont imprimer leurs leur disques ou mettre leurs chansons leur sur Spotify, il voulait son jeu. Il l'a fait, je pense, en tout cas avec la forme, avec la bonne forme, puisqu'il est allé chercher The Miko, qui est quand même pas le, le plus accessible, qui est quelqu'un d'assez réputé. J'entends euh, les, les remarques, les clichés, c'est vrai que maintenant, c'est presque devenu un genre de jeu, les jeux illustrés par The Mico, il y a des gens que ça va crisper complètement, il y en a qui, au contraire, courent après, euh, ça devient presque un même. En tout cas, il s'est donné moyen de faire quelque chose de beau, quelque chose de propre, quelque chose qui, pour ceux que ça va toucher, ils sont de plus en plus nombreux, euh, sera fait de manière écologique et responsable et durable. Donc voilà, c'est des arguments qui, encore une fois, me laissent pas indifférent. Euh, J'achète comme tout le monde du plastique. j'ai comme tout le monde parfois un peu mauvaise conscience en me disant euh, <rire> est-ce que, euh, est que Simone m'aime vraiment euh, C'est un peu bête dit comme ça, mais vous voyez, on n'est pas dans la même industrie, on n'est pas dans la même cour. Et malheureusement, le fait que cet auteur-là, comme d'autres, hein, dont je vais parler ce mois-ci, par exemple, essaye d'entrer dans la même cour que ces gens-là, contre qui j'ai rien, hein, les Simone, les Métiques, etc., euh, le fait que lui n'aille pas chercher des millions de dollars, on va tout de suite dire que son projet est un échec. Moi, c'est ça qui m'a motivé finalement à parler de hijacked, c'est que j'ai lu quelques articles qui disaient « bon, bah, voilà, ce type-là, il fait 200%, euh, son projet s'est raté ». En fait, on a perdu un petit peu pied, je pense, tous, on se rend compte avec le, le prix des plages qui explose, avec le, le, la déraison absolue de, dans laquelle sortent certains, euh, certaines campagnes aujourd'hui. Et il serait bien de se rappeler que ces gens-là, qui euh, qui sont des amoureux du jeu comme ça, eh bien peut-être qu'ils commencent à disparaître dans les milieux professionnels et peut-être aussi, sans pour autant baquer un jeu qu'on n'aime pas. Euh, ce serait bien de pas les regarder avec trop de condescendance parce que je pense qu'aujourd'hui il faut du courage pour se lancer comme il s'est lancé avec aussi peu d'armes qu'il avait puisque finalement il a très peu communiqué, il n'avait pas les codes sur BGG, il avait pas toutes ces choses-là. Euh, voilà donc je vous invite. Si vous avez déjà vu la campagne et que c'est pas pour vous, à minima traiter ce genre de projet avec bienveillance, je pense que c'est ce qui mérite. Et, euh, et en tout cas, je suis content d'avoir fait ma part des choses et d'en avoir parlé aujourd'hui. C'est la fin de ce pourquoi j'ai baqué. Je pense que le dernier argument aura été peut-être le plus parlant. En tout cas, moi, c'est celui qui me, qui me touche le plus, mais qui est peut-être le plus subjectif. Euh, comme promis donc, on fera d'autres belles découvertes dans les semaines à venir, y compris dans le, le récap de la rentrée la fin août. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, profitez de vos vacances si vous y êtes encore. On se dit à bientôt, salut